Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment gérer les articles depuis le back-office. Donc dans l'administration, vous avez dans le gestionnaire de contenu un lien vers les articles. Dans cette gestion, vous accédez aux articles triés par bibliothèque. Donc vous allez voir uniquement les bibliothèques sur lesquelles vous avez des droits. Donc là, je rentre sur la catégorie portail. Ici, je découvre l'ensemble des catégories qui sont rangées au niveau de la bibliothèque principale. Et je peux accéder aux différents articles en naviguant dans les différentes catégories. Alors, vous avez aussi un petit moteur de recherche qui vous permet de rechercher sur le titre, l'auteur et la date. Donc, par exemple, si je cherche le terme « test », voilà. Ici, je vais avoir donc deux, deux articles qui contiennent dans le titre "testons". Mais par exemple, si je recherche une date que je mets uniquement 2015, je vais à la fois avoir des articles dont le titre contient 2015 et la date de mise à jour est en, est en 2015. Donc là, est ce que j'ai des articles avec 2015, non, j'en ai avec 2014, donc je vais faire une recherche sur 2014. Voilà, donc là, celui-là, j'ai bien 2014 ici, et pourtant, il a été mis à jour en 2015. Donc, par exemple, si je veux l'isoler et faire 2014 et 2015, voilà, je vais le retrouver puisqu'il correspond bien aux deux. Donc là, je vais retrouver les articles, soit euh, qui contiennent le terme 2015 et qui ont été mis à jour en 2014, l'inverse, c'est-à-dire qui contiennent 2014 et qui ont été mis à jour en 2015. Donc je peux rajouter également le, le créateur. Donc si je rajoute Pinot, voilà, je me retrouve sur un titre qui contient 2014, une date de mise à jour en 2015, et l'auteur Pinot. Donc je peux rechercher comme ça tous les articles rédigés par madame pinot avec ah, l'ensemble des choses alors nouveauté aussi que je vais vous montrer c'est quand vous avez le workflow d'activer vous pouvez dans votre formulaire ici rajouter la notion du statut qui est propre à votre workflow. Donc si je refais une recherche sur les articles rédigés par Madame Pinault et que je rajoute par exemple euh, ce que j'ai des brouillons, voilà j'ai trois brouillons qui sont où le créateur est Madame Pinault. Voilà pour cette démo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu et à vous abonner pour suivre l'actualité des nouvelles fonctionnalités. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.